Salut à tous, et oui, ça existe déjà, mais bon, on va pas s'arrêter là. Dans cette nouvelle série, je prendrai deux jeux ayant une mécanique principale commune et j'analyserai leurs différences et leurs points communs. Sachez que cette série n'a pas pour but de dénigrer un jeu au profit de l'autre, en tout cas pas sur celle-là. La mécanique commune et principale de ces deux jeux est la course poursuite, une des principales images ressortant du cinéma muet. Eh oui, la course poursuite. Un procédé narratif simple, inépuisable, adaptable à tout contexte et extrêmement efficace dans le domaine de l'humour. Un jeu de course où le poursuivi en fait voir de toutes les couleurs au poursuivant. Et grâce à sa simplicité, cet élément scénique a su facilement parcourir les époques et les médias. Pour s'en rendre compte, il suffit de demander à n'importe qui. Et oui, tout le monde pourrait me sortir une œuvre utilisant ce modèle. Par exemple, Tom et Jerry. Mais il est fort probable que la référence en question ne possède pas ce ton décalé. Quand on pense course-poursuite, on pense beaucoup plus à des scènes vives, tendues, voire à but horrifiques. Je vais à présent vous présenter et comparer deux jeux d'horreur utilisant ce mécanisme comme moteur principal de l'action. Les deux jeux en question sont Dark Deception et It's Tears. Je vais présenter les deux séparément. Ils s'inspirent tous les deux du jeu Pac-Man. Dark Deception est un jeu d'horreur développé par Glossic Entertainment. 4 personnes travaillent actuellement pour développer le dernier chapitre du jeu Parmi ces personnes se trouve Nixon Si vous êtes un peu dans l'univers FNAF, vous devez le connaître car c'est celui qui a fait Doe Zeta Traches, Et aussi The Joy of Creation Accessoirement Nixon s'occupe du développement et de l'éclairage Le jeu est d'ailleurs fait avec Unreal Engine Ce qui permet des réflexions et des graphismes de qualité, on aime ça Passons maintenant à It's Tears un jeu développé par Zikers, qui a vu un peu plus d'attention après sa vidéo faite par Pastra qui présentait le jeu. Le jeu arbore des graphismes un peu plus pixelisés, assez proches de l'arcade. Le jeu est décrit comme une expérience par son créateur. Il voulait un peu bouleverser les codes de l'horreur en créant un méchant plus discret, vicieux et intelligent. Le gros point commun entre ces jeux est l'inspiration commune de Pac-Man, c'est-à-dire ramasser des collectibles dans un labyrinthe en étant poursuivi par un monstre. Les deux jeux possèdent un script infini et un radar permettant de trouver les derniers collectibles. Dans Dark Deception, il faut trouver les collectibles et sortir de niveau. Dans Hit Steel, il suffit juste de collecter les cristaux pour gagner. Pour résumer le scénario de Dark Deception, vous incarnez Doug Hauser et vous êtes piégé dans une sorte de purgatoire. Lors de votre entrée, vous rencontrez Birce qui possède apparemment des pouvoirs. Elle vous promet d'exaucer votre vol plus cher quand vous aurez retrouvé toutes les pièces de l'énigme du Paradis. Un anneau appartenant à un démon sanguinaire répondant au nom de Malak. Pour cela, vous allez devoir explorer les cercles de l'enfer, représentés par les 9 niveaux en jeu. Seulement, 7 niveaux sont jouables pour l'instant. Je vous présenterai certains niveaux tout à l'heure. Au fur et à mesure des niveaux, vous gagnerez des pouvoirs, comme par exemple un bonus de vitesse après le premier niveau. Et en fonction de votre réussite par niveau, vous pourrez plus ou moins les améliorer. Du côté de Hit Steel, le scénario n'est pas réellement clair. Nous sommes apparemment prisonniers de la créature et de ce que j'ai compris, celle-ci aime bien jouer avec nous. Cinq niveaux sont jouables et trois de ces niveaux possèdent deux difficultés. La plus avancée se débloque après avoir fini la plus simple. Chaque niveau a une mécanique différente. Analysons donc ces modes de jeu avec ses cinq thèmes différents. Mais avant de commencer, je vais expliquer une notion très importante qui va s'appliquer ici. Connaissez-vous le Terror Radius laissez moi vous faire un rappel, sinon on vous expliquer. Le terror radius se caractérise de plusieurs manières et il est un mécanisme clé du jeu Dead by Daylight, bien que utilisé dans la majorité des jeux d'horreur existants. Prenons un endroit aléatoire. Dans les jeux d'horreur, tous les endroits ont une sorte d'ambiance ou une musique. Une fois que le tueur est dans un certain rayon autour de toi, une certaine musique peut se jouer, ou alors des indices visuels peuvent être repérés. Par exemple, un faisceau de lumière rouge ou du statique de télévision dans la majeure partie des cas. Et quand le tueur te trouve et que se lance une chasse, une autre musique se déclenche et d'autres signes sont encore visibles. Chacun des deux jeux a une manière différente d'appliquer ce principe. Sur ce, allons-y. Le premier niveau de Dark Deception est nommé Monkey Business. Il représente le cercle de la violence. Niveau a une apparence semblable à un hôtel, peuplé de murder monkey ou en français de singe meurtrier. Ce niveau est une très bonne introduction car il possède des informations capitales. En premier, il faut faire énormément attention au chemin que l'on choisit de prendre. De plus, si un monstre vous talonne, la musique change en rapport avec le fameux terror radius que j'ai expliqué plus tôt. Collectez toutes les pièces et fuyez à travers le portail, poursuivis par un nombre incroyable d'ennemis. No dans It's Teal's, le premier niveau, son homme classique et possède tout ce nom Pac-Man a toujours rêvé d'avoir. Des longs couloirs arborés de cargés distordus, des petits orbes ramassés, et une créature qui vous suit dans le noir. De manière opposée à beaucoup de jeux, la créature ne vous froncera pas dessus directement Elle essaiera plutôt de vous espionner et de vous attaquer de manière plutôt discrète Pour la repousser, il faut diriger votre faisceau de flashlight dans son délicat visage oh oh. Au bout de la troisième fois où elle est repoussée, la créature entrera en mode rage C'est à dire qu'il faudra courir le plus loin possible car celle-ci vous pourchassera Une musique se jouera et une lumière rouge, semblable au terror radius de Daylight, s'appliquera. Si une seconde chasse est déclenchée, la créature vous tuera systématiquement. La mécanique suivante se centre beaucoup sur la vision et les informations auditives. Dans Dark Deception, le troisième niveau se nomme « David Décadence. Le level design de ce niveau est ce qui nous intéresse. Dans les deux niveaux précédents, vous n'arrêtez pas de fuir des ennemis vachement bruyants et plutôt rapides. Dans ce niveau, les ennemis sont plus discrets, plus flippants et surtout plus rapides. Voici les Gold Watchers, certainement inspirés des Weeping Angels de Doctor Who. Ce sont des statues qui arrêtent de bouger quand vous regardez dans leur direction. Ce niveau est considéré par beaucoup comme le plus compliqué du jeu. Le sound design de ce niveau est particulièrement réussi. La première partie ne possède pas de musique et les seuls sons que vous allez entendre sont les pièges qui se déclenchent, vos propres pas, le bruit quand vous ramassez les orbes et des chuchotements mystérieux. Psst. Les Coldwatchers Watchers sont rapides, nombreux, discrets et chuchotent dans vos oreilles avant de vous tuer. Pour info, c'était des mecs avares et ils aimaient tellement l'or que leurs corps ont été entièrement remplacés par de l'or fondu. Ça a dû faire mal. Repassons sur It's Tealz. Le niveau 2 se nomme Shutter. Rien qu'à y penser, je tremble. Dans cet environnement, la visibilité est beaucoup plus réduite que dans le classique mode. Votre seul moyen de défense, est un appareil photo. Et pour se défendre, il faut prendre la créature en photo quand elle apparaît devant vous. Ce qui peut être compliqué. Comme dans le premier niveau, au bout de 3 fois, la créature se lance en mode chasse. Et pour l'arrêter, il faut mettre de la distance entre la créature et vous et prendre en photo. Ces chasses sont terrifiantes. La créature est vicieusement rapide. Je veux continuer à insister sur ce point, hein, mais c'est la rapidité de la créature qui la rend effrayante. appareil photo possède une batterie qui se recharge à chaque fois que vous attrapez une arme. Si vous tombez à court de batterie, la créature poussera un cri et vous tuera instantanément. Ce mode de jeu est honnêtement le plus effrayant selon moi. Car la créature apparaît beaucoup plus fréquemment que dans le classique mode et de manière encore plus discrète. Cette mécanique est assez importante dans les deux jeux, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Une nouvelle fois, je commence par Dark Deception. Tous les ennemis de ce jeu ne savent pas nécessairement où est le joueur, c'est le cas seulement de certains, mais dans le cas précis, nous avons parlé de Agatha. Je sais plus le nom du niveau, il apparaît là. Agatha est plus rapide que le joueur, vous entendez ouvrir les portes et se téléporte. Il faudra utiliser votre pouvoir de vitesse pour la distancer. Dans Insteels, le cache-cache a une approche différente, presque opposée finalement au cache-cache. Vous commencez en étant le chercheur, et votre but c'est de ne pas le trouver, faut pas. Surtout pas le trouver Surtout pas Votre objet dans ce mode de jeu est une lampe classique et la créature se camoufle en utilisant les pixels du jeu et en ayant justement sur elle une sorte de texture similaire au carrelage. Elle se téléporte et peut être présente à plusieurs endroits à la fois. Si vous la trouvez, courez Et cachez-vous Surtout cachez-vous Je vous conseille peut-être derrière les boîtes ou derrière des étagères. Mais faites attention car la créature projette un faisceau de lumière une fois de plus, semblable au Treroratus de Dead Battle. Daylight. Et là, soit vous vous cachez suffisamment bien, soit elle vous trouve. Et si elle vous trouve, courez Et essayez de mettre le plus de murs et d'objets entre vous et la créature, car celle-ci n'hésitera pas à casser des murs pour aller vous chercher. La mécanique qui suit, va être assez intéressante. Le mensonge et la tromperie sont des mécaniques clés de Hit La créature joue sans cesse des tours psychologiques. C'est pour ça que pour celui-là, on va commencer par Hit Dans ce niveau, deux mécaniques sont introduites. En premier, vous avez un compteur qui vous indique le temps qui reste avant que vous crevez. Entre guillemets, trois bunkers sont installés dans le niveau. Bunker A, B et C. Et chacun n'est utilisable qu'une seule fois. Vous avez un compteur de 170 secondes, c'est-à-dire 2 minutes 10. Si vous n'êtes pas dans un bunker dans le temps limite, vous mourrez. Très simple. Et en second outil, vous avez un scanner qui permet de détecter où les créatures sont. Dans un premier lieu, les créatures se cachent dans les murs. Et plus vous vous rapprochez de la fin, plus les créatures deviennent agressives et nombreuses. Parfois, il peut s'agir qu'elles peuvent totalement créer des murs et se cacher dedans. Quand vous êtes près d'une créature, votre radar s'affole et vous devez garder un oeil constant sur ces créatures pour ne pas qu'elles vous sautent dessus, sinon une séquence de chasse s'enclenchera et vous devrez courir. Au bout de deux fois blessé par une créature, vous mourrez. De retour sur Dark Deception, nous trouvons Stranger Sewers, qui est honnêtement un de mes niveaux préférés de Dark Deception. Sur tous les niveaux d'avant, les ennemis étaient assez mobiles, assez rapides et savaient pertinemment où tu étais. Ce niveau renverse un peu les codes. De nombreux canards flottent dans l'eau. Seuls certains d'entre eux sont des vrais ou des faux. Ça dépend de quel sens vous voyez. Moi, je trouve ça. Moi, je pense que c'est des vrais, honnêtement. Le pouvoir qui va être utile dans ce niveau est le pouvoir de la télékinésie, qui permet de savoir lesquels sont des vrais. Ou des faux. Quand vous vous approchez trop d'un canard, il se dresse sur ses pattes et commence à vous chasser. Il peut parfois vous assommer. Dans ce cas-là, vous devrez spammer une certaine touche pour sortir du stun. Hors des chasses, vous pouvez d'ailleurs remarquer que vous courez beaucoup plus lentement à cause de l'eau stagnante des échos. Pour cela, vous devrez obligatoirement avoir le speed boost. Autre élément assez important dans le niveau, il y a de nombreuses portes qui prennent un temps fou à s'ouvrir. Ah, c'est dingue comme parfois j'ai envie de battre des objets animés. Et ça c'est carrément le cas. Ces portes c'est... Ça me, ça me tend. Honnêtement ça me tend. Ce niveau possède la première grosse boss battle du jeu et une des meilleures musiques de chasse de Dark Deception. Pour cette mécanique, commençons aussi par It's Le dernier mode de jeu disponible se nomme The Phantom. Tu ne peux pas voir la créature, mais celle-ci ne peut pas te voir non plus. Et pour ce niveau, deux mécaniques sont introduites. En premier, nous avons un piège qui prend un peu de temps à s'installer. Une fois le piège activé, il génère une zone verte autour de lui. C'est la seule manière de pouvoir arrêter une chasse. Vous ne pouvez pas stopper une chasse comme dans le mode original où vous voulez juste courir. Et vous avez en second une touche permettant de retenir sa respiration et cette touche va être très importante. Votre moyen de repérer la créature est par les objets qu'elle fait voler autour d'elle, un peu à la manière des ragdolls. J'approuve. Quand la créature est autour de vous, vous devez retenir votre souffle pour ne pas faire de bruit. Quand vous faites tomber des objets, ou quand vous poussez des objets, cela fait aussi du bruit, la créature est forcément attirée au bruit. Et pour le dernier niveau de Dark Deception que je vais présenter, nous allons voir du côté de Torment Therapy, le niveau se passe dans un hôpital, les ennemis de ce niveau s'appellent les Nurses et elles sont intelligentes, rapides et invisibles. Elles deviennent visibles proches du joueur. Si elle n'est pas assez proche, elle pourra lancer une pilule pouvant assommer le joueur. Elle repère le joueur grâce au son émis par les portes. Et ce niveau est aussi peuplé de pièges faisant du bruit. Le bruit, je rappelle, étant le seul moyen de savoir où sont les répandances, ainsi que les petites particules laissées par leur roller. Comme chaque niveau de Dark Deception, ce niveau possède une section de boss. Et si je devais donner mon avis, cette section de boss est quand même vachement stylée. Il est temps de juger quelles mécaniques sont les meilleures, mais plus précisément celles que je préfère, car je n'aime pas trop imposer mon avis dans mes vidéos. Je vais dire tout de suite, mais les deux jeux se valent à 100%, avec une inspiration commune sur Pac-Man, mais deux interprétations très différentes. J'y reviendrai plus tard. Honnêtement, je n'ai pas grand chose à dire sur le niveau d'introduction. De les deux réussissent très bien leur travail, et ce grâce à des éléments de sound design très importants dans les deux jeux. Et plus précisément sur It's Teal's, l'apparition de la phrase « Run », Aide aussi le joueur à comprendre qu'il est dans la mouise et inflige une dose plutôt élevée de panique. Je tire donc mon chapeau à ces deux niveaux d'introduction car j'adore les deux. On arrive sur une partie un peu plus tranchée de mon côté. À l'époque où Dark Deception n'avait pas de checkpoint durant les niveaux, c'est-à-dire en ayant déjà des chars récoltés, Deadly Decadence était une énorme source de frustration et quand la frustration remplace la peur ou l'attention, des problèmes se créent. On aura largement le temps de l'aborder durant la prochaine vidéo de ce type. Je préviens à l'avance, ça va être un massacre pour l'un des deux jeux. Cependant, Deadly Decadence n'est pas mauvais, loin de là, il est même assez oppressant, et cela est dû aux ennemis qui sont aussi rapides que le joueur. Et honnêtement, là où le mode original manquait un peu de rythme d'agressivité, le shutter mode de It Seals apporte exactement cela, dans ce qui est honnêtement le mode de jeu le plus terrifiant que je connaisse. Le point est accordé à Itchies pour celui-là. Sur cette partie, mon avis est assez tranché aussi. La mécanique du cache-cache n'est que peu exploitée dans Dark Deception, car la plupart des ennemis savent tout le temps où tu es. Pour moi, cette mécanique ne marche pas vraiment dans un jeu où la course poursuite est le principal moteur de l'action. Cependant, It's Steelness l'adapte très bien en inversant son concept même. Ce n'est pas toi qui te caches, mais la créature elle-même. Quand elle est trouvée, les rôles s'échangent et c'est à ton tour de te cacher. Ces séquences où la créature s'affole pour te trouver font très bien ressentir l'extrême faiblesse qui caractérise le joueur. Et c'est cette sensation qui rend le jeu viscéralement effrayant. Je vais être franc, j'aime bien Living Souls. Le mécanisme du camouflage est un peu brouillon selon moi, combiné à cela le timer et les bunkers, je suis pas sûr du combo. En termes de frayeur, on est quand même bien placé. Quand on arrive proche de la fin du compte à rebours, la pression devient plus que palpable. Mais honnêtement, Stranger Swords a vraiment mieux géré cette partie. Car même en sachant où sont les monstres, il faut quand même passer à côté, car les charts sont à côté. Le fait d'avoir des portes s'ouvrant lentement dans un niveau où le personnage est lent est une très très bonne idée. Cela permet d'exploiter cette fonction vachement énervante que l'on appelle la patience. Et quand on est pour chasser et que la porte met du temps à s'ouvrir, l'impatience se transforme en panique, ce qui est une très très bonne chose dans ce niveau. J'accorde le point à Stranger Swords de Dark Deception. Sur cette mécanique, je suis assez indécis. Les deux jeux se débrouillent assez bien avec deux concepts différents. Dans Dark Deception, les ennemis te voient et tu les vois quand ils sont proches. Dans les styles, aucun d'entre vous ne se voit directement, mais lui te voit quand tu fais du bruit dans son terror radius. Le fait d'avoir ajouté des pièges bruyants dans un niveau où il faut être concentré et réactif donne un petit coup de pouce au facteur peur. Honnêtement, je trouve le mécanisme du pillage un peu mauvais. Selon moi, une arme que l'on charge au début d'une chasse aurait été vachement mieux. Mais par contre, le fait de devoir faire attention à ne pas faire tomber ou sinon percuter des objets est très bien pensé. Le point est accordé à torment Therapy de Dark Deception, mais pas à grand chose. Oh, comme par hasard inégalité, <rire> Mais il est maintenant le temps de parler d'autres éléments extérieurs au gameplay, la partie artistique du jeu. Retour caméra. Pour les graphismes, des choix différents ont été faits. Honnêtement, j'aime beaucoup le style pixelisé de Headsteels, mais au niveau des graphismes, je dois à Wakenreal Engine fait quand même un sacré bon travail, notamment au niveau de l'éclairage et des réflexions, le premier point revient à interception. Pour le sound design et les ambiances, je donne très facilement le point à Headsteels. Je trouve personnellement que l'ambiance est beaucoup plus travaillée sur Headsteels, avec pas forcément un besoin immédiat pour de la musique. Même s'il ne faut pas dénier le travail qui a été fait sur Dark Deception qui a aussi un très bon sound design. Pour la musique, c'est un autre point assez évident. J'accorde évidemment le point à Dark Deception. La seule musique du jeu It's Seals, c'est la musique de chasse, donc celle-là. Elle fait le job, mais il faut avouer que Dark Deception a quand même des musiques assez exceptionnelles, surtout pour les jeux indépendants, c'est d'ailleurs assez cool que les OST deviennent un peu mandatoires chez les jeux indés, et ça, il faut apprécier. Il est maintenant le temps de parler de gameplay, et en termes de gameplay, j'ai pas mal de choses à dire sur Dark Deception, le gameplay peut devenir un petit peu redondant. Je remercie donc aux développeurs d'avoir ajouté une mécanique, qui permet de sauvegarder durant les niveaux donc en ayant déjà ramassé des collectibles pour rendre le jeu un peu moins frustrant car on le sait la frustration remplace la peur quand il y a trop de frustration on a plus peur vraiment de se faire tuer on a plus peur de perdre sa progression c'est une notion que j'aborderai dans une prochaine vidéo certains d'entre vous peuvent déjà voir de quoi je parle si vous le voyez bien joué à vous en termes de gameplay, It's est carrément au-dessus. Chaque mode de jeu est une innovation et une expérience unique. Et comme le dit notre youtuber et streamer Intim, allez -le voir, ce mec est génial, c'est comme si quelqu'un refaisait Pac-Man après 40 ans de game design et avec toutes les notions de jeu qu'on avait appris durant la route. Franchement, j'aurais pas pu dire mieux. Chaque mode représente sa propre expérience horrifique, même si honnêtement, pour moi, le classique et le shutter sont définitivement les plus flippants. Il est temps maintenant de parler de la partie qui va fâcher certaines personnes. Je parle évidemment de l'horreur. J'ai quelques petites choses à dire dessus. Pour moi, l'horreur peut se séparer en deux parties. L'horreur, tension. Ou l'horreur, horreur. Du côté de la tension, on a It Steals et Dark Deception. Et du côté de l'horreur, on y retrouve beaucoup plus it's. Steals. Car selon moi, un jeu d'horreur n'est pas censé être viscéralement flippant. Tu peux avoir peur d'autres façons. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des crises sur les jump scares, mais les jump scares, c'est une mécanique qui peut être très simple ou très compliquée. C'est une mécanique qui fait partie intégrante de l'horreur, car celle-ci résulte au montant d'une tension. Une tension se fait, jump scare, la tension descend, ou sinon, elle continue. Comme ça que ça marche. Pour moi un jeu d'or n'a pas forcément besoin d'être effrayant en sa source même pour être considéré comme un bon jeu d'or. Laissez-moi vous expliquer. Connaissez-vous la peur de l'inconnu Celle-ci représente peut-être la peur la plus commune chez l'être humain. Quand on ne sait pas ce qu'il fait une chose, quand on ne sait pas ce qu'est une chose, quand on ne sait pas comment réagir face à quelque chose, on a de l'anticipation, de la peur. De la tension, on est nerveux. Quand j'ai découvert Final Cut Release, j'étais absolument terrifié. Mais plus vraiment maintenant. Et je saurais exactement dire pourquoi je ne le suis plus. Avec le recul que j'ai et la connaissance que j'ai sur le jeu, pour moi maintenant, Final Cut Release n'est plus vraiment de l'horreur. C'est plus des cycles. La méthode qu'on avait avant était de fermer la porte à droite, regarder la caméra de Foxy, baisser la caméra, rouvrir la porte à droite, check les deux lights et refaire ça durant toute la nuit. Mais pour It's Teals, bien que je connaisse le jeu, j'en suis encore terrifié. Et tout ça grâce à une raison très précise, c'est que l'ennemi est imprévisible. Bon, il y a aussi le fait que le jeu est grave violent et assez flippant aussi. Mais là où cette peur de l'inconnu nous plaque au mieux dans It's l'attention est le principal moteur dans Dark Deception. On peut sentir sans cesse la mort à notre trousses. En premier, nous avons la transition très fluide entre la musique du niveau et la musique de chasse. Nous avons aussi le sound design qui aide beaucoup à cela. Et bien que la mini peut paraître aidée, l'anticipation de rencontrer un ennemi dans un cul-de-sac ou de se faire couper la route par un ennemi crée à nouveau cette peur viscérale de l'inconnu. Ce point va donc aux deux jeux, car les deux arrivent à faire peur par leurs propres moyens, même si honnêtement, il se est bien plus terrifiant. Comme je l'ai dit au début, cet épisode ne sert pas à dénigrer un jeu au profit de l'autre. Ce sera peut-être le cas sur d'autres épisodes. Merci d'avoir regardé. C'était TCG et je vous dis au revoir.